Yo Rien n'est figé, tous engagés dans l'histoire, à chacun son trajet, à chacun sa mémoire, c'est pas balancé, à travers le passé, une pensée aux absents, aux sept chers sans saucer la vie, c'est du sang, et des larmes versées, mais aussi des rires simples avec ses proches sacrés, à chacun ses secrets, son cœur lourd de surcroît, frère, celui-ci défroit, si on porte au fond de nous, autant de fait de croix moi. Un sanglot dans la gorge qu'on ignore, affiche un sourire qui honore la minute à venir. Prenant les choses au jour, le jour, je jette un œil à chaque porte qui s'ouvre, perte sur la route de nos rêves, trop de mères qui souffrent, trop de pères qui restent et même à en cherchant peut perçoit trop peu d'amour dans le verbe ou dans le chèvre Une bande de clones et cervelés, sans morale qui sanctifie le dieu monnaie Prestige, célébrité, Mais pendant qu'on croit après le vent mec, le système mène ses projets à prospérité Resserre les mailles du filet, ressent le décalage renforcé C'est désolant, les monarques du monde tirent les ficelles, mais Ni place ni te blé on a vu clair dans vos projets On ne laissera pas passer la mise à mort du libre choix Dans un éclair de civilité, j'ai au travers d'humanité Destiné, on a au cœur une noble croix. En accord, idées un préfère corps, tout soudé, tout serein, et apaisé. Parce on le sait, quoi qu'il en soit, votre monde est dépassé, finira terrassé. Un jour, on se relèvera des ruines et on le remplacera. Un rien négligé et suspect, en croire les bourges et les, les regards insistants, puis la galère à ce qui paraît se partout les temps. Le type dont il faut se méfier, est-ce vrai pour autant tellement des de en parallèle depuis des bornes, toujours des Un Par peut-être, ma mère m'a soeur, ma femme et quelques potes. On sera seul face au jugement, seul face à nos fautes, mais personne ne vient au monde ça dans une goutte, cette face à nos manques, cette face à l'époque, mais peut-être qu'ensemble on peut s'épanouir et se sentir plus fort, au lieu de tes épaules pour le premier rôle de leur comédie ignoble qui donne à boire, qui a depuis bas dans l'ordre, Pris dans le vis de l'égoïsme, de ces prime Des primes, déprime, nous a pris pour des proies Chez t'as des est et devenu roi, certains que je résiste, garde-nous la foi, ni place, ni de baie, on a vu clair dans vos projets, on ne laissera pas passer la mise à mort du libre choix, dans un exercice de cité' j'y vais au travers d'humanité, l'humanité, la claire destinée, on m'a Faire une noble voix en accord avec nos idées, un préfère corps, tout sauté, tout serein et apaisé, tout ce qu'on le sait, quoi qu'il en soit, votre monde est dépassé, finira terrassé, un jour on se relèvera des ruines, mais on le remplacera. L'eau doit circuler pour éviter de grouper Rien ne doit stagner, ni les clairs à cracher Ni la graine enveloppée Petite fleur du passé qui s'est parsemée Transformée puis relayée Oui, tout ne fait qu'évoluer, prendre par au sacré Ce qui est toujours présent, mais vous apparaît abstrait invoqué par les billets, la vérité vous est masquée N'avez-vous pas oublié que sur terre qu on fait passer Destiné à disparaître, ce ne sera qu'un conseil chaud Pour se fatiguer à apparaître, faut être inconscient au fou Ressent la flamme qui renoue notre âme au très haut fleur d'espoir, tout, alors que je pars haut oh, Parce que malgré les les larmes, les mensonges, les drames, L'orientisme de l'époque infâme. Quelque part nous enfouit, puisse' trouve la force de la vie. Celle qui déborde des limites, des chemins préétablis. Tout est fictif et tout existe. On peut casser les cycles, on peut tout reconstruire. La forme est vide, la vie déforme, tout part d'une étincelle. Tout est atome, quantique, mystique, Connecter connecté à l'infini sur le fil de nos visots subestinés Mais tout bon verra bien ensuite vers malgré ce qu'ils disent Tout est possible Ni place ni tebé on a vu clair dans vos projets On ne laissera pas passer la mise à mort du libre choix Dans un écart de cité j'ai vu au travers de l'humanité La terre destinée on a au cœur une noble voix On a corps à nos idées on préfère corps Tout soudé, tout serein et apaisé Puisqu'on le sait quoi qu'il en soit Dépassé, et finira terrassé, un jour on se relèvera des ruines et on le remplacera. La cité de paix, on va faire de nouveaux projets, et on ne laissera pas passer la mise à mort du libre choix. Dans un éclair d'ucidité, j'ai vu au travers d'humanité la terre destinée, on a au cœur une noble voix, un accord avec nos idées, un vrai accord, tout soudé, tout serein et apaisé, puisqu'on le sait, quoi qu'il en soit, votre monde est dépassé, et finira terrassé, un jour on se relèvera des ruines et on le remplacera.